Alors, cette vidéo fait suite à une première vidéo dans laquelle je parlais d'un petit très simple mais euh, essentiel dans SketchUp, ce c'est euh, l'ombre, le soleil. J'y détaillais dans cette première vidéo, si vous ne l'avez pas vu, vous propose d'aller la voir. Comment on règle le soleil avec euh, le calendrier, ce que ça implique, quels sont les inconvénients et les avantages, et puis surtout comment on peut s'en passer, comment on peut faire autrement grâce à une petite extension qui s'appelle Nord Solaire. Et maintenant, dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer tout le côté sol soleil, mais euh, côté verré, côté rendu euh, réaliste. Donc ça va impliquer effectivement bah, d'orienter le soleil un peu comme on l'a fait là. Et on va voir qu'il y a une troisième façon de faire. Du coup, on peut très bien utiliser soit le calendrier comme première manière, euh, soit le calendrier en complément avec euh, Nord Solaire, cette petite extension gratuite dont je vous laisse toujours le lien dans la description, à côté des formations, d'initiation et de tout le reste que vous pouvez trouver eh bien il y a une troisième solution c'est euh, ben, verre 5 qui nous l'apporte. c'est une, une nouveauté de verre 5 qui, qui était pas présent dans les, vers, dans les versions antérieures et on va voir comment ça s'utilise et ensuite après avoir vu ça la grosse partie c'est de voir tous les paramètres euh, du sunlight et il y en a pas mal Vous voyez si je vais sur sunlight ici que je déplie la partie droite et eh bien rien qu'ici euh, là là et là et même ici j'ai pas mal de choses Alors, il y en a pas des milliers mais on va aller à l'essentiel on va voir à quoi ça sert et surtout ce que ça apporte en termes de rendu à quoi ça sert plutôt que de bouger les curseurs au hasard je vais vous montrer vraiment là où il faut aller euh, donc je commence tout de suite si je lance un rendu je vais lancer le rendu interactif histoire que tout fonctionne en même temps et que je vais je m'approche on voit que c'est un petit peu cramé parce que j'avais dû modifier quelques petits paramètres euh, au préalable donc je vais remettre ça un petit peu par défaut voilà si je m'approche ici que l'ombre de SketchUp, alors je, la, je laisse le temps, voilà, l'ordinateur de, de rafraîchir l'image, elle est fidèle. Voilà, c'est la même orientation et la même définition. Elle est très nette, vous voyez. Genre soleil du mois d'août, euh, euh, bien, bien costaud quoi. Si je viens euh, bouger effectivement les leurs par exemple, on voit que effectivement ça bouge. Le soleil vient plus au fond ici, comme ici. Le soleil se teinte d'une petite couleur jaune. Alors ça c'est automatiquement d'enverré. C'est-à-dire plus je vais aller dans les lumières euh, fin de soirée, plus je vais avoir des ambiances couchées de soleil, vous voyez. Ce qui est matérialisé dans SketchUp par une intensité moindre hein, de l'ombre. Donc là, je vais laisser une heure, voilà, genre fin d'après-midi. Quand enfin, même comme ça. Euh, je peux très bien utiliser, de la même manière que je l'ai fait dans la première vidéo, le plugin Nord Solaire pour bouger le Nord et donc bouger l'orientation du Soleil. On voit que là, ça rentre par ici. Et donc, c'est répercuté... Dans SketchUp et dans Veré. Les deux sont encore associés. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Rien de nouveau avec ce qu'on a vu dans, dans la vidéo précédente. Ce que je vais faire maintenant, c'est dissocier les deux. C'est-à-dire, je ne vais plus utiliser ça pour régler l'ombre de SketchUp. Enfin, l'ombre de, de mes rendus Veré. Pas SketchUp, mais Veré. Mais je vais utiliser les paramétrages que me propose Veré 5. Alors, vous ne l'avez pas si vous utilisez une version antérieure. Mais vous avez dans Veré 5 une nouvelle rubrique ici qui s'appelle Custom Orientation. Donc, orientation personnalisé on va dire, si je clique dessus on voit que maintenant l'ombre que j'ai ici et l'ombre que j'ai là n'ont plus rien à voir c'est celle-ci et c'est ici grâce à ces deux petits euh, pictos là que je vais contrôler le soleil donc ici c'est l'orientation, l'inclinaison on va dire, le soleil est plus ou moins bas et on va le voir, je vais couper le rendu hein, provisoirement. je vais couper les ombres ici puisque ça fait ramer un petit peu les ombres hein. je vous conseille de les enlever si vos les ombres de Sketchup font ramer Sketchup hein. Donc je les retire et je vais les régler que ici. J'ai une petite sphère qui me montre que quand je tourne ce paramètre, je fais tourner le soleil autour de mon projet. Donc là, il n'est plus question de nord ou de sud, c'est x y. X étant l'axe rouge, Y l'axe vert, et donc voilà, je tourne comme ça. Et puis j'ai un deuxième picto qui me permet de mettre le soleil soit tout en haut, au zénith, c'est-à-dire il est midi et l'ombre, eh on voit, elle tape vraiment comme ça, ou au contraire, plus je vais la rapprocher de zéro, plus j'ai un soleil couchant, hop, je vais essayer de le mettre derrière, voilà, comme ça, avec une ombre donc plus rasante, si je descends en dessous, il fait noir, donc je vais laisser comme ça, et là pour régler, bah, j'ai pas d'autre choix que de laisser tourner le rendu en rendu interactif, et de voir un petit peu ce que ça donne, voilà, bah, finalement il est pas mal comme ça, c'est à dire qu'il vient carrément de l'axe vert, et il rentre dedans, et puis il est un peu rasant, donc si je veux le faire moins rentrer, je remonte ici, et il va moins rentrer là, voilà, je suis plus... Euh, bah en journée là finalement et bref on réfléchit plus en termes d'heures ou de mois là on réfléchit en termes visuels on regarde ce qu'on veut avoir comme rendu et puis voilà on bouge quelques curseurs donc c'est beaucoup plus souple c'est une autre manière de faire ça c'est pour la direction du soleil ce qui remplace ces outils là maintenant tout ce qui est en dessous bah, c'est juste lié au rendu il a plus rien à voir avec l'orientation c'est juste le soleil de quelle manière il, il, il va être rendu on a donc plusieurs petites choses. Euh, il y a des choses que je vais vous expliquer avec ici dans des exemples concrets là sur mon rendu, puis il y a d'autres choses que je vais vous expliquer via un lien que je vous mets aussi en description, et qui est super bien fait. C'est un lien euh, qui vous mène vers une page de la documentation officielle de, de verre donc sur le site de ray et qui nous montre à, à quoi servent certains euh, certains réglages. Donc les réglages essentiels, on a la couleur. Donc là vous, vous doutez que si je mets un soleil rouge, bah, j'ai une lumière sur toute ma scène qui est teintée de rouge. En général, on laisse en blanc, ou alors on peut teinter légèrement jaune, comme ça, mais léger, pour faire voilà quelque chose de plus chaud. Ou au contraire, si je veux refroidir, je mets quelque chose d'un peu un tout petit peu bleuté. J'ai une lumière qui va être beaucoup plus froide. Là, je vais essayer quelque chose de vraiment neutre, hein, blanc, sachant que ça ne sera jamais complètement neutre, puisque je vous l'ai dit, si on descend les heures de la journée, ben on va avoir forcément une lumière plus jaune. Euh, filter, donc ça, je vais vous le montrer justement dans. C'est une manière de. de de simuler des ciels différents. Alors, quand je suis en Override, par exemple, j'ai une lumière très froide et quand je suis en Filter, j'ai quelque chose de plus jaune. voyez euh, mais Il y a énormément de manières de jouer là-dessus. Donc, c'est pas un réglage que je qualifierais d'essentiel. Je vais, je, vais, je vais donc le passer. L'intensité. Là, c'est la puissance du soleil. Je suis à 1 et je vous conseille de rester toujours à 1. Si je passe par exemple à 2, bah, j'ai deux fois plus de puissance sur le soleil. Le problème avec ça, c'est qu'ici, ça vient presque cramé. Bientôt, je vois plus la couleur de mon de mon carrelage. Donc je fais laisser à... La size multiplayer, alors là c'est trompeur, on a l'impression que size ça serait la puissance, mais pas du tout. La taille ça influe sur la qualité de la définition de l'ombre. Alors je vais vous montrer. à 1 par défaut, j'ai une ombre comme ça qui est très nette. Hein. Comme je vous le disais, c'est une bonne lumière de soleil d'été. Si je passe, alors je vais mettre complètement hasard, à 25, je vois que j'ai une ombre qui est beaucoup plus floue moins net, moins bien délimité, et finalement, dans bien des cas, dans la réalité, on a plus une ombre comme ça. Et, et si je vais vraiment, je sais pas, je mets à, à 80, et encore une fois, je fais complètement au hasard, je vais avoir une ombre qui se disloque complètement, qui a plus vraiment de, de contour, qui est très flou, comme ce serait pour un, un ciel assez nuageux, quoi, finalement. Donc, on peut régler, comme ça, l'intensité euh, de la taille du soleil qui influe sur, finalement, l'ombre, la définition de l'ombre. Je vais le remettre à 1. Et ici, on a des réglages entre euh, Turpidity, Ozone. Euh, ça va modifier pareil la couleur de votre rendu. Et plutôt que de vous faire des démonstrations approximatives, je vous invite donc à ouvrir ce lien qui est ici, euh, qui est dans la description, où vous avez donc des petits simulateurs. Bon, c'est en anglais, mais il y a des choses qui sont en français et les choses essentielles sont en français. en c'est pas en français, c'est des images. Et les images, ça parle à tout le monde, hein. c'est dans toutes les la langues. On a ici, il nous montre, par exemple, euh, ce que ça change l'orientation du soleil. Donc, si le soleil est un peu bas, j'ai un curseur, hein, eh bien, euh, j'ai euh, donc une lumière d'été avec des ombres un petit peu plus diffuses. Et puis, plus je le monte, plus j'ai une lumière de midi. OK, la size multiplier, ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de l'ombre, là, je suis à 4, donc j'ai une ombre qui est assez nette. Si je monte à 10, ça devient beaucoup plus flou. Et si je suis à 40, bah, là, j'ai des ombres qui sont presque... Enfin, euh, on les voit toujours, mais qui sont beaucoup, beaucoup moins nettes. Pareil pour la Turpidity, donc, Turpidity à 2, j'ai ça, et plus je vais monter, plus je vais avoir une couleur chaude. Alors, c'est pas toujours aussi flagrant sur les rendus. Là, l'exemple est vraiment parlant, mais c'est n'est pas toujours aussi flagrant au niveau des couleurs, mais voilà ça va réchauffer un peu votre image, sans que le soleil ne bouge. Euh, pareil pour là, on a des, un curseur qui fait bouger la turpidité et l'intensité en même temps. Euh, L'Ozone, alors l'Ozone, on le retrouve, hop je reprends le rendu, ici, Ozone, il est à 0,35, là, dans ce rendu-là. Eh bien ici, on a un exemple avec une ozone à 0 à 0,5 et, et à 1. Et on voit que j'ai une lumière à 0 qui est très chaude, très jaune hein, et beaucoup plus froide, plus bleue, métallique, quand je mets l'ozone à 1. Voilà. Donc ce petit site-là, il vous permet, même si vous n'êtes pas bilingue, de comprendre euh, pas mal de petits réglages sur le soleil. Pour les autres, donc ça c'était le turpidité. Là, c'est le modèle du ciel. Donc ça va influer aussi sur la lumière, la couleur. Par défaut, il est en... Euh, OSEC, je crois. Ce qui est intéressant, et ce qui va vous gêner dans bien des rendus, c'est que quand vous utilisez le soleil, je dézoome exprès, hein, hop, vous avez une espèce de partie bleutée qu'est le ciel, effectivement, mais on a une partie en bas qui est très présente et qui est grise. Et ça, c'est le ground, le sol. Et on peut régler ici la couleur du ground, du sol, donc là on voit que le gris ici c'est le gris que je retrouve là, donc si je viens le modifier et que je mets euh, quelque chose de plus rouge, ben, je vais retrouver quelque chose de plus rouge ici, si j'essaie de trouver quelque chose d'un peu bleu, et de le confondre avec le ciel, ben voilà, en fait c'est juste que j'ai mis quasiment la même couleur en bas que en haut. Euh, je vais laisser le gris de base, hop, pour vous montrer les deux paramètres, le blend angle c'est le mélange, blend c'est mélange entre la, le sol et le ciel, donc le blend il est à 5,7, si je mets à 0, j'ai pas de blend, j'ai pas de mélange, donc on voit nettement le gris et le bleu qui se, qui s'entremêlent pas pour le coup. Euh, et le offset, c'est pour descendre tout ça. Imaginez que je, alors j'ai préparé une scène, je crois, à l'intérieur. Je vais y aller. Voilà. Donc à l'intérieur, on voit pas grand chose puisque le, le rendu d'intérieur est pas du tout paramétré en termes de lumière. Je vais plus me focaliser là sur, voilà, euh, un rendu d'intérieur comme ça. D'ailleurs, je vais créer une nouvelle scène. Hop, ça sera la scène 6. Et si je veux pas voir ce vilain horizon gris, eh bien je peux avec offset le décaler. Donc là, si je vais le curseur à fond, il se décale de 10. On voit qu'il a descendu un petit peu, mais c'est pas suffisamment. Donc Je suis à fond, mais je suis pas à fond. Je peux mettre plus. Donc là, je vais mettre, je sais pas, à 25. Et on voit que le gris a presque complètement disparu. Je le vois encore un petit peu ici, donc je vais mettre 26 pour qu'il disparaisse complètement. Et en fait, je le décale, hein, offset c'est décalage, donc je l'ai décalé de 26 vers le bas. Alors attention, je crois qu'on peut la 90 au maximum. Vous voyez que ça influe quand même sur la, la luminosité de la scène. Donc c'est vraiment... Euh, voilà, pas trop insister. Donc j'ai ça, comme ça j'ai une espèce de... J'ai que du ciel, quoi, finalement. Je suis pas gêné par le reste. D'autre part, hum, qu'est-ce qu'on a d'autre Je vais mettre un soleil rasant, pour illustrer ce que je vais essayer de faire. Un soleil rasant. Hum soleil du soir et on va essayer de trouver où il est physiquement ce soleil sur mon rendu il est là bas super c'est exactement ce que je voulais vous montrer ici on voit que j'ai un point comme ça qui représente le soleil si je mets size multiplier je sais pas, à 25 pour avoir des ondes plus nettes j'ai le soleil qui devient plus gros c'est ça que ça fait size multiplier ça fait des ondes moins nettes mais un soleil plus gros donc ça peut être gênant d'avoir un gros point orange jaune comme ça dans le rendu c'est quand même assez moche donc là j'ai une option dans Options justement, tout en bas ici, qui est invisible. C'est-à-dire que je vais rendre invisible ce gros point, ou petit, enfin je vais rendre invisible le, le soleil lui-même. Ce qui ne va pas l'empêcher d'éclairer, mais ce qui va euh, l'empêcher d'être visible en mon rendu. Et le dernier truc, le dernier paramètre qui n'est pas très utile, mais il existe, donc c'est est-ce que ça génère des... Ouais, un problème de micro, je vais finir avec une qualité peut-être un petit peu moins bonne. Qu'est-ce que ça génère des ombres ou pas ben, On voit que quand ça génère pas d'ombre, ça fait comme s'il y avait une lumière intérieure, comme s'il n'y avait pas de mur en fait, le soleil rentre, et il n'est pas obstrué du tout, donc je réactive pour avoir la, la, la lumière qui rentre et qui est gênée par les murs, et puis là on a quelque chose de beaucoup plus réaliste, Donc, sauf qu'exceptionnel, j'ai envie de dire qu'on le laisse. On a aussi le réglage des caustiques, et ça les caustiques, c'est l'eau de piscine, la lumière qui traverse un verre et qui va laisser une empreinte... Des marques qu'on appelle des caustiques. J'ai une vidéo là-dessus sur la chaîne qui parle d'autres piscines. Où je vous laisse aller voir. Je pense avoir fait le tour globalement de tous les réglages principaux du Sunlight. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, ben laissez-moi des likes. Ça va faire grossir la chaîne. Ça va faire grossir un petit peu. Et puis euh, ben je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao!